Elon, ça y est, c'est bon, t'as fini, hein, t'as as, as fait ton, ton aller-retour, t'as fini ton gros pump and dump, t'as gagné tes 2 milliards sur le dos de tous les gens euh, un peu trop naïfs euh, et qui t'ont cru, ça y est, t'en avais peut-être pas assez, pardon, c'est vrai es que t'es que l'homme le plus riche du monde, ou à peu près, 2 milliards de plus c'était important pour toi, on peut reprendre maintenant on peut, revenir, euh, on peut revenir sur des choses euh, utiles, pratiques, gagnant-gagnant pour tout le monde, et pas juste cette grosse vampirisation où tu as juste essayé d'arnaquer tout le monde euh, parce que tu es en position ultra-dominante, que tu as les médias pour toi, euh, tu as la SIC pour toi, en fait, parce que normalement tu devrais être, euh, peut-être pas en prison, mais tu devrais faire l'objet d'une enquête pour ce que tu viens de faire. Donc ça y est, on va pouvoir refaire des choses bien, juste, correct. Tu es parti pour de vrai on parle de Bitcoin, bien sûr. Chers amis, bonjour, ici Guy de Fortelle. Je rédige le service d'information économique et financière « L'investisseur sans costume ». Comme d'habitude, inscrivez-vous. Vous avez un lien qui doit apparaître quelque part de cette vidéo, en haut de la vidéo, et un autre en description partager cette vidéo c'est important parce que aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi est ce que euh, l'espèce de gros carnage bain de sang comme on dit généralement sur les cryptos et les bitcoins dont le cours a été divisé par deux depuis un mois et qui a perdu jusqu'à 30% aujourd'hui là l'heure où j'écris ces lignes, euh, non j'écris pas ces lignes je les enregistre, pardon. Euh, on est pas mal hein. on est à moins 13, moins 14% euh, et du coup ça fait très mal et ben, c'était prévu, c'est normal, et c'est même une très bonne nouvelle. Hein, vous savez, quand on aime un investissement et qu'on y croit, on est content quand ça baisse, parce que c'est comme s'il y avait les soldes, et ça nous donne l'occasion de nous positionner à pas cher. Et c'est exactement ce que nous allons faire, mais pour cela, encore, faudrait-il comprendre. Euh, à quoi sert le bitcoin À quoi il ne sert pas Qui essaie de le détourner Pourquoi Comment et euh, quelle est la place pour un investisseur particulier sur le secteur des crypto-monnaies. Euh, alors, avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous rappeler que le 15 février dernier, donc euh, il y a trois mois, j'avais enregistré une première vidéo pour expliquer que le cours du Bitcoin était euh, totalement... Euh, était totalement manipulé, que c'était quelque chose qui n'était pas voué à durer, qu'il n'y avait aucune, aucune hausse de long terme qui puisse se justifier, que en gros le bull run qu'on connaît depuis le début de l'année est essentiellement fondé sur du sable, et que ça allait redescendre, de et que surtout il fallait qu'on attende que ça redescende, que le coup de chaud soit passé pour pouvoir se repositionner dans des bonnes conditions, et sur une hausse qui, elle, est une hausse durable, qui repose sur l'intérêt fondamental du Bitcoin. Et en gros, c'est assez simple. Dans les très très grosses bêtises qu'on a pu entendre, c'est que euh, depuis le début de l'année, il y avait une adoption en masse du Bitcoin euh, qui euh, était en train de s'opérer. alors Ça a été euh, propagé par, par plein de choses, notamment l'arrivée en bourse de Coinbase, le nombre de téléchargements de l'application qui s'est mis à exploser à mon avis parce qu'ils ont fait une grosse campagne marketing, enfin à mon avis, non, je l'ai vu d'ailleurs. Euh, ce qui est totalement faux, hein, euh, le, ce, cette espèce de grosse hausse qui vient de se prendre une énorme claque euh, était liée à quelques grosses baleines et c'était euh, une hausse qui était vraiment tirée par très peu d'acteurs. C'est assez facile de s'en rendre compte, hein, si vous voulez. Euh, L'été dernier, euh, le, le, la transaction moyenne sur le bitcoin était de 30 000 dollars. Euh, là, aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais la semaine dernière, elle était à 300 000. Donc, c'est vraiment des, des, des gros acteurs qui sont rentrés sur le marché. Euh, alors, sans doute certains se sont fait avoir, mais je pense que la plupart sont rentrés pour faire leur aller-retour, pour euh, gagner plein d'argent sur le dos de tous ceux qui allaient penser que le truc était sérieux y compris Musk le premier et d'ailleurs le 15 février j'avais expliqué que ce que faisait Musk c'était déjà un pump and dump c'était évident ça ne pouvait pas être autre chose parce qu'on ne garde pas quand on est Tesla sa trésorerie en Bitcoin c'est pas fait pour ça le Bitcoin le Bitcoin c'est pas fait pour garder la trésorerie d'une entreprise du S&P 500 c'est pas possible c'est pas fait pour ça ça sert pas enfin c'est c'est évident pour quiconque a fait un tout petit peu de compta et connaît un tout petit peu les règles, euh, les, les, les règles d'une grosse boîte comme ça. Et, euh, et que bah, c'était effectivement, il faisait ça pour faire monter le cours de manière totalement euh, factice, et puis pour ensuite le lâcher. C'est effectivement ce qu'il a fait quand euh, la semaine dernière, il a été expliqué que Tesla n'allait plus accepter euh, les paiements en bitcoin. Et puis quelques jours avant, on a vu aussi que Tesla avait revendu euh, ses bitcoins. Donc il a vraiment fait un aller-retour, ce qu'on appelle dans le jargon un « pump and dump », c'est-à-dire qu'il a pompé le cours à la hausse et après il l'a laissé tomber. Alors il n'est pas tout seul, hein. il y a plein d'autres gens, mais en tout cas c'était la tête de fil, il y avait lui, il y avait, il y avait Michael Saylor, des choses comme ça. Et notamment, pour revenir sur la raison pour laquelle on ne met pas sa trésorerie en Bitcoin, c'est parce que la trésorerie, vous pouvez en avoir besoin notamment quand le secteur de la technologie se fait un peu chahuter, et dont on se demande s'il n'est pas très surévalué, et qu'il ne va pas prendre un peu cher dans les prochains mois, voire prochaines années. Et euh, bah oui, tout d'un coup, vous pouvez avoir besoin de mobiliser votre trésorerie, et ah bah, comme par hasard, c'est quand vous avez besoin de mobiliser cette trésorerie, qu'elle s'est euh, évaporée, à moitié. Donc ça marche pas comme ça, on fait, ne on fait pas ça. Donc la première chose, c'était ça, euh, c'était on, était, on est sur une adoption du Bitcoin qui a accéléré, bien évidemment, dans les derniers mois, mais qui était totalement injustifié, qui était dix fois moindre que euh, l'augmentation euh, du, euh, du cours. Euh, la deuxième chose, euh, c'est qu'on nous dit « Ah mais oui, il faut investir en Bitcoin parce que c'est de l'or numérique, c'est le, le dernier barrage contre la folie monétaire des banques centrales ». Oui, c'est un super barrage qui vient de se prendre 50% dans la gueule en un mois. Non, le bitcoin n'est pas de l'or numérique, c'est quand même pas compliqué. Euh, je l'ai expliqué aussi plein de fois, euh, c'est pas de l'or numérique pour plein de raisons. La première, c'est que la rareté ne suffit pas à faire la valeur. La rareté ne suffit pas à faire la valeur. Alors je sais qu'il y a plein de gens euh, qui trouvent que qu'aujourd'hui, c'est voilà, le postmodernisme, c'est que la rareté suffit à faire de la valeur. C est, c est... Mais ces gens qui vous disent ça, en fait, vous mentent. Ce n'est même pas qu'ils se trompent, c'est qu'ils vous mentent, parce que euh, ce qui fait la valeur, ce n'est pas la rareté en soi, euh, c'est euh, la rareté dans un cadre social et dans un cadre euh, où celui-ci euh, cette rareté est rendue désirable euh, par euh, des, des, des gens comme Elon Musk, euh, ou, comme, euh, plein, ou comme on appellerait aujourd'hui des, des influenceurs, euh, qui vont vous pointer cette rareté comme étant désirable. Mais la rareté tout seul, non. C'est-à-dire on en revient au bon vieux sophisme, euh, ce qui euh, est rare et cher. Euh, or, un cheval boteux est rare, donc un cheval boteux est cher. Euh, alors on peut... c'est quelque chose d'ailleurs qui est très important, c'est qu'une euh, monnaie euh, évolue toujours dans une zone monétaire. Et c'est pour ça que... Bah, euh, vous pouvez avoir des coquillages qui sont très rares, qui étaient une monnaie dans les îles du Pacifique. Vous allez dans un autre endroit, ben on va trouver qu'en en fait, ils sont jolis ces coquillages, mais on ne va pas leur donner beaucoup de valeur, parce qu'on n'est pas, pas dans le même cadre social, on n'est pas dans les, mêmes, dans, dans, dans, dans, dans les mêmes constructions, les mêmes désirs, les mêmes choses, les mêmes expériences de long terme. Et du coup, si vous voulez, le Bitcoin aujourd'hui, n'a pas cette zone, il est éventuellement en train de se la créer, mais il n'a pas une zone comme l'or géographique euh, qui permet euh, de, de, de servir de, de monnaie euh, dans son univers, euh, d d un univers habituel d'un pays, d'une région euh, comme le dollar ou l'euro. Le bitcoin, en revanche, est bien une monnaie. C'est le monnaie, c'est pardon, c'est la monnaie du secteur de la blockchain. Le bitcoin est la monnaie de la blockchain. Et ce qui est totalement différent, c'est parce que du coup, c'est pas, pas l'or, parce que l'or, c'est en gros, l'or, c'est la monnaie des États, c'est la, euh, la monnaie millénaire, qui est là depuis 5000 ans. Alors les gens qui vous disent, ah mais oui, mais bientôt, le bitcoin, euh, laissez-lui le temps et puis il va acquérir le, le même statut parce qu'il va prendre en maturité. Oui, alors il faut quand même mettre en regard 5000 ans euh, de, de statut monétaire ou quasi-monétaire versus euh, 13. Oui, peut-être dans 1000 ans, c'est vrai. Non, <rire> non il n'y aura plus de bitcoin, je vous assure, pas de problème. Euh, et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que le bitcoin n'a pas, aujourd'hui, comme fonction de remplacer l'or. Peut-être ça viendra un jour, mais rien ne laisse présager que ça vienne un jour. Il euh, y a même euh, des problèmes dans la manière dont est conçu de Bitcoin qui font qu'il ne sera probablement jamais un en numérique, mais ça c'est un peu plus compliqué. Je crois que j'ai déjà abordé ça, mais bref, je vous mettrai des liens éventuellement euh, en description. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la valeur du Bitcoin n'est pas une valeur de refuge monétaire, c'est une valeur de monnaie qui anime, et c'est ça qui est nouveau, c'est ça qui est radical, c'est ça qui est intéressant, qui anime... Euh, une, une révolution technologique, et qui anime un secteur technologique. Aujourd'hui, bah par exemple, <coughs> excusez-moi si vous avez un compte sur Binance, qui est le, le, le géant euh, qui vous permet d'échanger le, le plus de crypto-monnaies dans le monde instantanément, bah le pivot, c'est le Bitcoin, en gros. Alors, ce pas le seul, et on va vous dire « Ah oui, mais Binance accepte plein d'autres crypto-monnaies que le Bitcoin. » Sauf que bah, votre balance, sera en Bitcoin. Euh, généralement, pour passer d'une crypto-monnaie à l'autre, vous passerez par le Bitcoin. Ça reste le, le, le pivot, la monnaie essentielle. Et puis, de manière plus simple, euh, il suffit de, de regarder euh, l'évolution du secteur. Quand le Bitcoin monte, tout monte. Quand le Bitcoin descend, tout descend. Aujourd'hui, si vous voulez, euh, l'univers des crypto-monnaies et euh, pieds et poings liés euh, avec le Bitcoin. Ça changera peut-être encore une fois dans 10 ans, dans 20 ans, mais aujourd'hui euh, les deux, les, les deux sont, sont intimement liés, vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vous parle que de Bitcoin et pas de tous les altcoins, euh, parce que qu'en plus dans le bullrun actuel, il n'y a aucun intérêt à investir dedans, parce que c'est euh, ça part dans tous les sens, et que là on voit que euh, tout descend avec, et le meilleur exemple, c'est l'Ethereum, donc la deuxième plus grosse crypto-monnaie après le Bitcoin. L'Ethereum qui, depuis à peu près un mois, était en train de prendre de la valeur beaucoup plus vite que le Bitcoin, ben, il est en train de reperdre cette valeur aussi vite. Alors, on n'y est pas encore tout à fait, mais euh, il est en train de, de, de redescendre, et il va refaire, il l'a déjà fait deux fois auparavant. Euh, L'Ethereum ne s'est pas affranchi encore du Bitcoin. Donc aujourd'hui, l'univers des crypto-monnaies est lié à ça. Et... Le Bitcoin est la monnaie de cette révolution technologique. Cette révolution technologique, c'est la révolution que j'appelle la révolution de la valeur. Ça aussi, je vous l'ai expliqué très souvent. C'est de la même manière qu'Internet, dans les années 90, a totalement révolutionné notre manière d'échanger de l'information. Cette vidéo, par exemple, le, le, et tout plein d'autres choses. Le, la, la, la blockchain permet d'échanger de la valeur. La seule différence, essentiellement, c'est que moi, quand je vous envoie cette vidéo, ben, je l'ai toujours. Alors que, en revanche, quand je vous envoie quelque chose via une blockchain plutôt que via Internet, je ne l'ai plus. Euh, c'est uniquement ça. Mais du coup, d'un côté, vous avez l'information, de l'autre, vous avez de la valeur. Et de la même manière qu'Internet a changé le monde, la blockchain va changer le monde. Et de la même manière qu'Internet a changé le monde, parfois en bien, parfois en mal, et, et puis ça dépend en fait de ce qu'on en fait... Hein, c'est jamais qu'un outil la blockchain elle aussi n'est jamais qu'un outil et elle changera le monde parfois en bien parfois en mal selon ce que nous en ferons et c'est pour ça que le bitcoin soyez en passant euh, que je travaille depuis 2016 donc c'est un sujet que je commence à connaître euh, c'est pour ça que euh, la, la, la, le bull run qui, qui venait de se produire qui était sur l'idée qu'on était sur de l'or numérique euh, et que qui était tiré par euh, des grosses baleines qui étaient en train juste de faire un gros pump and dump et d'arnaquer tout le monde, ne pouvait pas durer. Cela ne pouvait pas durer, mais encore une fois, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on va pouvoir redescendre à des niveaux euh, où euh, on va pouvoir se remettre à construire, non pas sur des mauvaises bases, mais sur les bonnes bases d'une monnaie qui accompagne une révolution technologique. J'ai dit une lettre d'information... Pardon, pas une lettre d'information, une lettre d'investissement qui est payante, celle-là, dans laquelle, euh, début mars, j'ai donné les niveaux auxquels il devenait intéressant d'entrer. Il ne s'agit pas de rentrer en une fois, euh, parce que bon, ça reste quelque chose. Pardon, excusez-moi. Euh, ça reste quelque chose de, de, de, de, de très fluctuant et il ne faut pas se croire plus intelligent que tout le monde. Mais euh, le, le, le, le bitcoin aujourd'hui, donc dans cette lettre d'investissement qui s'appelle risque et profit, j'ai donné tous les niveaux pour savoir quand investir. Et comme par hasard, aujourd'hui, euh, le bitcoin euh, est descendu jusqu'à mon deuxième niveau et a rebondi jusqu'au premier. Donc on est en plein dedans. Il réagit exactement comme il est censé réagir. Ce n'est pas du tout quelque chose d'irrationnel, ce n'est pas quelque chose d'incompréhensible. Ce qui se passe aujourd'hui et depuis quelques semaines est quelque chose qui est normal, qui est raisonnable, qui est rationnel, qui est bon. Et donc, euh, bah, il faut se réjouir. Euh, je vous mets un lien aussi euh, vers la lettre d'investissement. Abonnez-vous, parce que franchement, à mon avis, euh, ça fait partie des secteurs qui vont vous permettre de faire une petite fortune dans les années qui viennent, euh, de, encore une fois en étant utile, si tenté, que vous savez quand et comment investir, et ne pas vous faire prendre par les conneries d'Elon Musk, et ne pas vous faire détourner votre attention de ce qu'est réellement le bitcoin à quoi il sert pour aller enrichir un milliardaire qui n'en a vraiment pas besoin. Donc, vraiment, je vous conseille essayez essayer là, parce que, c est, c est, c est à mon avis, c est, c est, si vous suivez ce qu'elle dit, ben ça marche très très bien pour mes lecteurs. Euh, et, euh, et, vous, et, et vous allez voir que c'est aussi une bonne nouvelle pour une deuxième chose, c'est que si l'adoption du Bitcoin n'a pas explosé, comme on vous l'a dit en revanche, elle a accéléré un peu, et que si vous regardez les courbes d'adoption du Bitcoin depuis, euh, depuis 2015 ou 2016 et, et surtout, non pardon, depuis après 2017, dé, au début 2018 quand le, la dernière fois que le Bitcoin s'est effondré et qu'il a perdu 80% de sa valeur euh, les gens ont continué les gens ont continué à rentrer dedans, les gens ont continué, et, et du coup, si vous voulez, on, on va y arriver. On va arriver à une, une adoption de masse, c'était juste pas aujourd'hui, euh, c'était pas euh, ce, cette saison-là, c'était pas pour ces raisons-là. Donc, soyons patients, il y a des choses magnifiques à faire... Mais, attendons, ça va encore baisser. Alors, ça peut remonter, c'est très fluctuant le Bitcoin, mais là, on arrive sur les premiers niveaux, où il commence à redevenir intéressant de, de, de toucher un peu, de goûter, d'investir un peu. Il y a du potentiel pour baisser encore beaucoup, et, et du potentiel pour regagner euh, beaucoup, beaucoup euh, de profits. Euh, alors, moi, quand j'investis en Bitcoin, je préfère investir à horizon 2 euh, ans, 1 an, 2 ans, plutôt qu'une semaine, deux semaines. Euh, et soit dit en passant, si vous faites partie des gens qui ont investi sur, sur le Bitcoin depuis trois mois... Surtout, ne les vendez pas, oubliez-les. Oubliez-les. Voilà, vous vous êtes fait couillonner, c'est pas grave. Maintenant, les gens qui se sont fait couillonner fin 2017, bon, ben en 2020, ils se sont retrouvés vachement heureux. Ça fait trois ans. Bon, ben oubliez vos bitcoins pendant trois ans si vous le pouvez. Et le pire des cas, c'est si vous avez investi de l'argent que vous ne pouviez pas oublier, ben là, je suis désolé pour vous malheureusement hein, euh, sur le bitcoin il faut investir de l'argent que l'on peut oublier euh, donc c'est pas très grave si vous avez bien investi hein. c'est sûr que si vous investissez quand c'est bas vous gagnez plus d'argent que quand vous investissez quand c'est au plus haut hein. c'est une lapalissade mais c'est comme ça que ça marche il euh, y a des gens euh, qui savent comment fonctionnent les crypto monnaies je crois en faire partie ça fait longtemps que je suis ça je me trompe assez rarement encore une fois, le 15 février, je vous ai expliqué tout ce qui allait se passer. Ça s'est passé. Je pense qu'on arrive à un stade où euh, bah, vous pouvez me faire confiance sur mes analyses sur le Bitcoin, parce que euh, bah, je sais comment ça marche, parce que j'ai travaillé comme un dingue dessus depuis 5 ans, euh, et pas euh, uniquement sur des graphiques, mais euh, d'un point de vue historique, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue monétaire. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, vous avez plein de gens euh, qui se disent experts sur le Bitcoin, mais qui ne savent pas ce que c'est qu'une monnaie en vrai. Bon, bref, j'arrête de m'envoyer des perles, désolé pour celle-là. En tout cas, faites suivre cette vidéo, parce que, euh, moi, je trouve ça dégueulasse que le truc se fasse détourner comme ça. Hein. Euh, comme tout euh, secteur d'investissement ou révolution, c'est un champ de bataille autant qu'un secteur d'opportunité, il faut choisir ses batailles, il faut choisir ses armes, il faut le faire correctement, il faut le faire ensemble, accompagné. Et si on le fait dans des bonnes conditions, ce n'est pas si compliqué que ça et c'est extrêmement lucratif. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Partagez-la massivement parce que c'est important de bien comprendre tout ça. Regardez la présentation sur l'investissement en Bitcoin. Essayez-le parce que là, c'est le moment où ça devient vraiment intéressant de se positionner. Et puis, je vous dis à votre bonne fortune.